Et salut tout le monde, c'est Chiren, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo annonce. C'est-à-dire que le jeu Medieval Dynasty est enfin en effet. Effectivement, les développeurs euh, avaient bien dit que, euh, suite à, bah, aux demandes hein, euh, au niveau du français, que normalement, ils incluraient au plus tard, fin, fin octobre, euh, d'autres langages donc c'est fait le français est là vous pouvez le voir à l'écran le jeu n'est plus en anglais ce qui nous simplifie énormément la vie au niveau du jeu surtout dans la partie qui est euh, de draguer votre dulciné votre future épouse qui va vous donner votre descendant pour votre dynastie donc euh, ce qui va se passer c'est que pour pouvoir le mettre en français il faut que vous fassiez une certaine manipulation et rentrer un code, mais on va voir ça tout de suite. On se retrouve, on se retrouve sur Steam et je vous montre comment il faut faire. A tout de suite Voilà, on se retrouve donc sur Steam. Vous, avez, vous allez donc dans votre bibliothèque. Vous cherchez votre jeu ici, médiéval dynastie. Vous faites un clic droit, vous faites propriété, vous allez dans bêta. Et ici, vous allez le passer en bêta. Mais comme vous le voyez ici, on vous demande... Un code le code a été donné tout simplement par les devs dans le patch de mise à jour donc là au 14 octobre ils annoncent donc que divers langues ont été rajoutées, comme le russe l ukrainien l'italien le français le tchèque le turc le japonais le portugais et le brésilien euh, que d'autres langages vont venir mais que pour l'instant comme le suédois l'allemand et le chinois simplifié mais que pour l'instant c'est en cours mais qu'ils tiennent régulièrement informé et c'est vrai et ça fait plaisir euh, des mises à jour, des patchs euh, vous avez la chaîne YouTube où le développeur vous répond en temps réel euh, aux questions que vous posez que ce soit sur les réseaux, so les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube ils vous répondent et ça, qu'est-ce que ça peut faire plaisir pour un jeu qui, vient, qui est sorti euh, mi-septembre il est tout, tout nouveau, hein, on est toujours en alpha euh, mais voilà, le jeu est fluide il est magnifique, les graphismes sont beaux, euh, l'ergonomie est respectée, c'est vraiment, vraiment un jeu vraiment super sympa, relaxant, euh, les, euh, les saisons sont, sont magnifiques, la neige, quand vous marchez, vous avez le craquement de la neige, c'est vraiment très, très bien fait, très réaliste. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'en plus, ils avaient annoncé que le français, comme d'autres langues, serait mis en place fin octobre, non, c'est déjà fait, vous pouvez avoir votre jeu en français. Donc, pour cela, il faut que vous euh, que vous alliez ici un petit peu plus bas. Euh, alors, je vais vous montrer ici. Donc, il le disent ici en date du 9 octobre. Donc, comme je vous ai dit, vous faites un clic droit sur Medieval Dynasty votre jeu propriété. Et ici, vous devrez rentrer ce code. Il est valable pour tout le monde. C'est le même pour tout le monde. C'est le 3V minuscule, 491, V minuscule, M majuscule, V majuscule, Z majuscule, N minuscule, V minuscule, P minuscule et 3. Voilà, donc vous rentrez votre code ici, vous validez le code et vous vous mettez bien sûr en bêta, ici, public bêta, bêta branche, ok quand vous avez fait ça, vous validez votre code et vous relancez votre jeu. Et vous n'oubliez pas dans le jeu d'aller dans, dans vos paramètres, on va voir ça aussi. Donc quand vous avez fait ça, vous lancez votre jeu et vous allez voir que votre jeu sera en français à condition que bien sûr vous alliez dans les paramètres du jeu mettre le langage français. Sinon si vous relancez votre jeu comme ça, vous l'aurez toujours en anglais. On va voir ça ensemble, on se retrouve sur euh, la fenêtre euh, du jeu, avec euh, les graphiques, etc, etc. On se retrouve donc, donc, vous voyez sur la page d'accueil du jeu, qui est juste lancé. Donc, ce qui, euh, comme vous pouvez déjà le voir, vous voyez, c'est en français. Donc, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est aller ici dans paramètres, avant de lancer votre partie, sinon vous l'aurez en anglais. Vous allez dans les paramètres du jeu, et ici dans la langue, vous sélectionnez avec les petites flèches, vous faites passer et vous mettez sur le français, acceptez les modifications et ensuite ben, vous revenez à votre jeu et vous pouvez lancer votre partie et vous aurez votre jeu en français. Alors où ça va vous simplifier la vie c'est surtout au niveau euh, des dialogues puisque le but est de quand même à, à, à part le côté survie qui est un petit peu compliqué au début du jeu hein, parce que vous débutez. On est au médiéval, mais ça je vous renvoie vers la vidéo où je vous avais présenté le jeu. Vous savez que c'est une dynastie, donc c'est sur plusieurs générations que vous allez devoir faire évoluer votre village. Ça va partir d'une petite maison. Petit à petit, vous allez débloquer des choses qui vont faire que vous allez devoir euh, crafter un stockage de nourriture, un stockage de ressources. Euh, mettre d'autres maisons pour afin de recruter d'autres villageois et le plus important quand même va être de trouver votre dulcinée puisqu'on est sur une dynastie donc plusieurs générations donc il va falloir que vous trouviez une femme à l'époque effectivement médiévale ce n'était pas comme aujourd'hui c'est hein. très très très dur à séduire et le problème qu'on rencontrait avec l'anglais c'était que euh, voilà, on pouvait se planter et moi pourtant je le parle couramment et euh, la moindre faute euh, que vous pouvez poser en question peut, peut vous enlever des points. C'est-à-dire d'abord il va falloir monter votre amitié avec les habitants parce qu'il va falloir aussi que vous recrutiez des gens. Parce que par exemple vous allez devoir mettre une cabane de chasseurs, euh, une, euh, une cabane de pêcheurs. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il y a des ajouts dont je vais vous parler qui ont été mis aussi à ce niveau-là. Donc, bien entendu, que vous, euh, le but, c'est que des gens vous rejoignent dans votre village. Au début, ça va être une maison. Il y a, il y a plusieurs étapes. Euh, vous allez avoir des taxes à payer. Après, ça va être une ferme. Puis, de la ferme, ça va passer à un, à un village. Du village, vous allez avoir une petite ville et après une grande ville. Ça, c'est dans, dans le jeu, dans le côté management euh, de la, du jeu, que euh, vous pourrez retrouver ces informations-là. Euh, si vous avez un problème ou quoi que ce soit, je compte faire un let's play dessus en explication. Mais euh, vous me voyez en ce moment pas mal y jouer en live sur Twitch. Donc, n'hésitez pas pour ceux de YouTube à me rejoindre. Mais là, c'est vraiment pour vous dire, ça y est, le français est là. Alors, effectivement, ça va vous aider parce que vous avez des questions à poser aux villageois qui sont des questions euh, dites pour montrer votre confiance, euh, montrer que vous êtes quelqu'un de confiance. Donc, il va falloir, vous avez des questions, vous avez des PNJ, par exemple, euh, vous avez des PNJ qui vont... Euh, euh, vous allez leur poser question. questions, euh, par exemple, est-ce qu'il est chasseur et, euh, est que Vous avez chassé aujourd'hui Est-ce que la chasse est bien passée Or, si vous n'avez pas mis vos points de compétence dans ce que j'appelle, moi, le, la vision nocturne, euh, ce qui vous permet de voir avec alt, la touche alt du, cal, du clavier, euh, ça prend de la stamina, par contre, faites attention à ça. Mais avec la touche « Alt », vous pouvez voir les herbes à ramasser. Mais aussi, quand vous êtes devant un PNJ, vous pourrez voir ses stats et son métier. Voilà. Donc, euh, effectivement, si vous allez mettre... Euh, regardez bien ces stats-là, des personnages et des PNJ. Parce que si vous mettez euh, quelqu'un qui n'est pas pêcheur, qui est fermier à la pêche, c'est pas dit qu'il vous fasse du super bon boulot. Donc, faites attention à ça quand vous allez recruter des personnages. N'oubliez pas d'appuyer devant le perso quand vous êtes devant simplement sur la touche ALT. Au-dessus de sa tête, vous allez avoir des stats sur la pêche, sur la ferme, sur les animaux. Voilà, ils ont des spécialités sur la couture, etc. etc. pour faire des vêtements. Euh, donc faites attention à ça pour recruter par rapport à vos besoins au fur et à mesure que vous allez débloquer euh, des points, des compétences, etc. etc. N'allez pas mettre un euh, qui est spécialisé par exemple dans les.. Euh, euh, par exemple, qui est spécialisé dans la couture, ne le mettez pas à la chasse. S'il si est 2 euh, en chasse et 5 en pêche, c'est que c'est un pêcheur. Et vous l'avez dans, euh, dans le menu euh, de votre jeu, qui n'est autre que le menu euh, de, de, de management. Donc, faites attention à ça, ne vous trompez pas. Là où ça nous simplifie la vie énormément, c'est justement au niveau de la dulcinée. Il va falloir aussi d'abord monter votre amitié avec votre future femme, puisqu'il va falloir avoir un enfant, et c'est l'enfant après qui prend la suite. Vous commencez, vous avez 19 ans, n'oubliez pas qu'on est à l'époque médiévale, et qu'à l'époque médi médiévale, même si on boit encore dans le ruisseau et que franchement... Euh, Aujourd'hui, on ferait ça, on aurait le bide avec des gastro, et je vous en passe. Eux, à l'époque, avaient des estomacs beaucoup plus résistants, mais ils vivaient beaucoup moins vieux qu'on ne vit aujourd'hui. Donc, il faut, il faut aussi prendre son temps, mais sans trop. Parce que, comme vous le savez, une saison dure trois jours. Donc, printemps, été, automne, hiver, c'est trois jours. À chaque fois que votre personnage dort, vous perdez un jour. Il y a des plantes, il y a des graines à planter, il y a des saisons à respecter. Mais ça, si je fais un let's play dessus au niveau tuto explicatif, euh, je vous expliquerai tout cela. Pour l'instant, j'ai des let's play en cours. Donc là, simplement, c'est pour vous dire que le français est arrivé et que ça va énormément vous aider. Vous étiez tous, euh, hier, vous étiez 126 sur le chat. Merci à vous. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Vous étiez plus de 126 personnes sur le chat. À me poser des questions etc euh, auxquelles j'ai répondu j'ai fait de mon mieux euh, j'ai mis mon jeu en pause je prends mon temps moi personnellement dans ce jeu sachant que dans ce genre de jeu on a tous une façon de jouer différente vous avez les quêtes de l'histoire de l'histoire donc euh, voilà regardez ce que ça vous rapporte en bas en point de dynastie parce que c'est selon les points de dynastie que vous allez débloquer ben euh, que ce soit les tables, que ce soit, plus vous allez ramasser de champignons, de bouts de bois, couper des arbres, vous allez mettre des points de compétences là-dedans qui vont vous débloquer en technologie, euh, ben, euh, l'entrepôt de nourriture, l'entrepôt de bois. Euh, après, il va falloir que vous montiez tous les jours votre amitié en allant parler aux villageois. Vous allez devoir leur poser des questions. Euh, et comme je vous disais, si par exemple, vous êtes en train de parler à quelqu'un qui fait des outils, euh, vous lui demandez si la, la pêche s'est bien passée il, ça peut aimer, il peut aimer la question comme il peut ne pas l'aimer vous lui posez un jour le lendemain vous lui posez la même vous allez prendre moins 5 euh, de, de, de comment, comment je pourrais vous dire ça moins 5 d'amitié avec quoi. Voilà. Donc, euh, faites attention aux questions pour votre dulciné ça simplifie beaucoup parce que euh, il va falloir avec la dulcinée, donc, il va falloir vous choisir une, une jeune femme. Donc, premièrement, monter l'amitié, savoir si elle est mariée. Si elle est mariée, effectivement, ce n'est pas la peine de, de, de vous fatiguer niveau romance. Mais par contre, continuer à monter votre amitié. Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, vous allez être amené à embaucher du monde, à, à dire aux gens, venez dans mon village et leur attribuer euh, ben, un qui s'occupe du stockage, l'autre euh, de la nourriture, l'autre vous, vous allez l'envoyer chasser, l'autre vous allez l'envoyer couper du bois, voilà. et après vous, allez la vous avez la taverne, Enfin vous allez débloquer tout ça au fur et à mesure du jeu, qui va faire que votre village va grossir, euh, n'allez pas trop vite, parce que plus vous allez mettre de choses, plus vous allez avoir de taxes à payer, vous avez plusieurs niveaux, je pense que je vous l'ai dit, donc au niveau vous n'aurez qu'une maison, donc, il y a déjà euh, une maison, un champ, vous avez 300 de taxes. Ne faites pas de trop gros champs au départ. Euh, parce que, bien évidemment, plus un champ est important, plus les taxes vont être élevées. Au début, euh, voilà, c'est vous payez des taxes au euh, chef du village d'à côté qui vous a autorisé, euh, voilà, vu votre histoire. Hein, mais ça, je vous invite à voir la vidéo précédente. Donc, vous, vous allez commencer par une petite maison. Puis, vous allez crafter, couper du bois, machin, vous allez mettre vos points, euh, vous allez débloquer des choses, agrandir petit à petit votre village, l'améliorer, le passer en pierre plutôt que les laisser en bois, euh, ce qui fait que l'isolation demandera beaucoup moins de bois, de chauffage pour l'hiver. Euh, N'oubliez pas, vous avez trois jours par saison, printemps, il dure trois jours, donc votre personnage doit dormir trois nuits, puis vous serez à l'été, puis vous serez à l'automne et vous serez à l'hiver. Donc, euh, selon les saisons, effectivement, vous aurez différentes euh, graines disponibles à planter. Donc, n'allez pas trop vite. C'est un jeu qui est super relaxant. La musique, moi, je la trouve magnifique. Il y en a que ça gêne, que la musique... Euh, euh tourne en boucle, donc il y a des moments où la musique se coupe, moi c'est ça qui me gêne un peu, parce que la musique est super relaxante, ça nous prend dans le jeu, on est vraiment dans le médiéval, et moi je, comme je vous l'ai dit, hein, j'adore euh, cette époque, pourquoi Je sais pas, parce qu'ils ont vécu des choses horribles, euh, on vivait pas vieux, et puis mais on avait peut-être moins de soucis, euh, ou peut-être pas les mêmes, enfin bon, on était moins embêtés que l'on ne l'est aujourd'hui, donc je ne sais pas, on est très nombreux à aimer cette époque médiévale, alors pourtant c'était une époque super dure au niveau être humain. Donc, euh, au niveau de votre dulciné, ça va vous faciliter les choses, parce que tout simplement, vous allez devoir monter votre amitié d'abord avec elle, parce que sinon, quand vous allez lui parler le premier coup, si vous, vous, vous, vous lui dites, euh, est-ce que je peux vous parler, belle, belle jeune femme elle va vous dire « je vous connais pas assez ». Maintenant, vous avez la traduction telle qu'elle. Euh, Est-ce que je peux vous parler euh, « charmante demoiselle » Et elle va vous répondre « je ne vous connais pas assez ». Donc, il va falloir d'abord monter votre amitié avec elle, sachant que les dialogues sont quand même bloqués au bout de deux, trois questions. Et vous ne pouvez aller parler aux villageois qu'une fois par jour. Une fois qu'ils qu vous disent « je n'ai plus envie de parler », il faudra leur reparler le lendemain. Donc, charmer votre dulciné, ça ne va pas se faire en deux temps, trois mouvements. Et évidemment quand vous avez fait les 4 saisons, vous aurez passé une année, printemps, été, automne, hiver, vous retournez au printemps, votre personnage avec lequel vous débutez qui a 18 ans ou 19 ans aura pris un an de plus. Sachant qu'à l'époque on ne vivait pas vieux, on n'a pas de précision au niveau du jeu pour savoir à quel âge on meurt dans ce jeu, mais en tout cas voilà, il faut que vous ayez une femme, que vous ayez un descendant qui prendra la relève, mais aussi que vous alliés dans les autres villages, recruter des gens et leur dire voilà je suis en train de créer mon propre village, venez me rejoindre et quand vous aurez assez de réputation ils vont vous dire ben, ok pas de souci, mais quand tu auras 50 de réputation ouais ok je te rejoins. Seulement attention n'oubliez pas de faire des maisons euh, de façon à ce qu'ils viennent parce que si vous les recrutez qu'il n'y a pas de maison ils ne vont pas venir. Voilà, et après vous les attribuerez à des tâches. Euh, N'oubliez pas qu'avec la touche « Alt », et si vous mettez votre pointe dans ce que j'appelle moi la vision nocturne, qui vous permet en appuyant dessus euh, de voir des plantes, les plantes que vous pouvez collecter, quand vous êtes devant les PNJ, euh, donc que ce soit votre dulciné ou euh, ceux que vous avez envie de recruter, euh, en appuyant sur la touche « Alt » du clavier, et en activant cette vision nocturne, si vous avez mis le point dedans, au-dessus du PNJ, vous allez avoir des icônes, pêche, chasse, ferme, animaux, euh, couture, et il y aura des points en dessous. Donc, si vous avez envie, par exemple, de recruter un chasseur, vous regardez un PNJ, et, et puis il est plutôt, on va dire, à s'occuper des champs, son métier est d'être fermier, ça va vous le marquer. Euh, si vous le mettez chasseur, il va peut-être pas euh, chasser très très bien le monsieur. Voilà, donc... Faites bien attention à ça, la touche ALT devant le PNJ. Pareil pour votre dulciné, euh, si elle aime la couture, ne la mettez pas, euh, bah, je sais pas, euh, à la taverne par exemple. Euh, puisque vous allez avoir, plus vous allez monter, plus vous allez crafter, plus vous allez développer de compétences, vous allez débloquer euh, des maisons, vous allez débloquer euh, des choses qui vont augmenter votre village, comme la, le stockage de nourriture, en premier la maison simple, la maison sophistiquée, euh, vous allez avoir l'entrepôt euh, le, de bois, l'entrepôt de nourriture, euh, vous allez avoir l'entrepôt, enfin pas l'entrepôt, je dirais le magasin, enfin l'endroit où ils vont pouvoir faire la couture, c'est-à-dire créer des vêtements euh, pour les saisons, Ça, croyez que la neige, l'hiver est magnifique, avec cette couleur bleutée, euh, les crépitements des pas sous, euh, sous la neige, tout est vraiment réaliste, l'ergonomie est respectée, franchement ce jeu est magnifique et il est d'un zen, franchement c'est un jeu super agréable et ça fait du bien de temps en temps d'avoir un jeu comme ça quand on, a, on se lève et on se dit ouais aujourd'hui j'ai envie de jouer un truc où j'ai pas envie de me en prendre la tête avec un truc où faut il faut réfléchir, bien hein, qu'il faut réfléchir, il y a quand même la gestion mais bon, c'est un jeu qui vous prend. Vous ne voyez pas le temps passer, honnêtement. Donc voilà, le français est enfin là. Donc vous ne devriez plus rencontrer de problèmes au niveau des dialogues, ni au niveau de l'histoire. Voilà, ensuite, regardez bien, vous avez des quêtes primaires, des quêtes secondaires. Regardez ce qu'elles vous rapportent. L'important, faites en priorité les quêtes qui vont vous donner des points de dynastie en bas. Euh, quand vous avez des quêtes qui s'affichent, il y en a des quêtes, donc vous allez avoir à un moment au tout début du jeu euh, de devoir faire des quêtes pour au moins trois villageois voisins. Alors ça peut être dans le village d'à côté comme dans le village qui est à l'opposé. C'est pas grave, il faut que vous fassiez au moins trois quêtes. Alors ça peut être, il va vous demander, alors ça aussi c'est aléatoire, d'accord Les quêtes principales restent les mêmes pour tous les joueurs, mais euh, les quêtes secondaires changent. Vous recommencez une partie Bon, c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu qu'il était passé en français. J'ai recommencé une partie de zéro. Et je n'ai pas du tout eu les mêmes quêtes secondaires. Voilà. Donc ça, c'est aléatoire. Au niveau des quêtes secondaires, c'est très bien aussi. Comme ça, vous découvrez aussi de nouvelles quêtes secondaires. Et de nouvelles choses à aller chercher. Mais au niveau des quêtes histoire, en tout cas... Ça, ça ne bouge pas, ça reste pareil. Donc, regardez bien en bas ce que ça vous donne. Les quêtes secondaires, souvent, c'est soit un petit peu d'argent, soit de la nourriture, euh, soit des graines, des choses comme ça. Ça peut être euh, différentes petites choses, mais ça ne vous donnera pas des points de dynastie. Et c'est des points de dynastie dans, la quête, dans les quêtes histoire qui vont vous permettre de débloquer de euh, nouveaux bâtiments qui vont vous permettre de faire évoluer. Euh, votre village voilà ensuite euh, au niveau euh, des développeurs ils ont annoncé que euh, effectivement suite à la demande de la communauté ils vont mettre en place là ils sont sur les dialogues que je vous ai dit tout à l'heure qui reste à mettre en place mais ils vont mettre en place des moyens de locomotion en respectant l'époque est-ce que ça sera des chevaux des chariots des chevaux tra qui traquent des chariots des chevaux simples je ne sais pas ils n'ont pas encore parlé de tout ça, donc à voir, on parle aussi, euh, a été posé la question si des brigands vont être mis en place pour du pillage, ça existait à l'époque, donc le jeu est extrêmement réaliste, pour le moment, il euh, faut peut-être laisser aux développeurs le temps de mettre les choses en place, donc là il y a déjà énormément, énormément, énormément, croyez-moi de choses à faire, vous ne verrez pas le temps passer sur ce jeu, euh, mais euh, tout ça est prévu et euh, vraiment maintenant ce qui est demandé en dehors du langage c'est le moyen de locomotion parce que c'est vrai que d'aller d'un village à l'autre à pied on perd beaucoup de temps et une saison de trois jours c'est très court alors pour ceux qui m'ont demandé euh, au niveau des saisons Développeur au niveau de la chaîne youtube vous pouvez aller voir sur la chaîne il tient régulièrement au courant euh, les joueurs en répondant sur youtube à toutes les questions qui sont posées sur tous les réseaux sociaux possibles que ce soit instagram twitter facebook machin il fait des vidéos youtube il prend les questions qui ont été posées et il répond en vidéo aux questions et répond aussi aux commentaires que vous laissez sur la chaîne youtube sur vos questions donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le jeu et si vous voulez savoir l'évolution, ce qui est prévu, etc., il tient régulièrement informé, et il y a à peu près une mise à jour par jour, donc c'est un jeu qui est vraiment suivi, et qui est vraiment très très bien fait, et je le redis, je suis moi scotché, au niveau des graphismes, au niveau des saisons, euh, je vois absolument pas le temps passer, et c'est vraiment un jeu reposant zen, et ça fait du bien, Je vous allez dire, je me répète, mais c'est vraiment un jeu, voilà, vraiment zen, prenez votre temps, après, comme je vous dis, chacun a, va avoir sa façon de jouer, donc je ne peux pas donner de, fait, de conseils, faites plutôt ça, faites comme ça, moi, en tout cas, je prends mon temps, on commence avec un perso qui a 18 ou 19 ans, euh, moi, je prends mon temps, je... Euh, on n'est pas... Il y a, alors, attention, il y a quand même des quêtes qui sont chronométrées, vous n'avez pas le chronomètre, vous ne le savez pas, euh, donc, vous allez prendre une quête... Et puis vous allez avoir échec de quête, euh, ça se passe avec une quête euh, euh, que j'ai eue, alors vous risquerez peut-être l'avoir, c'est une quête où un des voisins d'un autre village va vous demander des graines, euh, ou euh, aussi une villageoise euh, va vous dire qu'elle s'est empoisonnée avec je ne sais pas trop quoi et qu'elle a besoin que vous, alliez be que vous alliez dans les bois lui récupérer euh, certains champignons. Alors, en général, ces quêtes-là, c'est la saison. Sinon, automatiquement, la quête est fail. Donc, euh, voilà. Pour la quête des graines, par contre, euh, il vous demande des graines bien spécifiques. Faites attention à ça, parce que si ce n'est pas la saison, il n'est pas dit que le vendeur en est. Il y a un temps limité. Euh, moi, je n'ai pas réussi jusque-là. j'ai eu deux fois. Je n'ai pas réussi à la faire atteindre. Ça m'a mis quête ratée. Donc, euh, j'ai pas pris de malus ou quoi que ce soit. Mais enfin, c'est une quête ratée. Et euh, est-ce qu'elle va revenir après Je ne sais pas. Là, je n'ai pas de renseignement. Pour ceux qui, est, qui voulaient que les, sais, que les développeurs mettent en place des saisons un petit peu plus longues. C'est-à-dire que dans nos paramètres, on puisse choisir le temps des saisons. Si on a envie que le printemps dure un mois, etc. Il a été très clair là-dessus que c'était non. Euh, dans sa vision de son jeu... Euh, il préfère que les saisons durent trois jours et il ne reviendra pas là-dessus. Donc, ce n'est pas la peine de lui prendre la tête à ce niveau-là parce qu'il finit par ne plus y répondre à cette question-là, même si vous avez envie, même si pour vous, voilà, euh, c'est trop court. Euh, c'est tout simplement parce que c'est une dynastie, donc c'est sur plusieurs générations. Votre perso il va pas vivre vieux euh, et en trois jours euh, 3 jours de saison, oui, c'est court, mais il y a des choses à faire. On n'arrête pas, il y a, on n'a pas cinq minutes ou quoi, on n'a pas cinq minutes et on voit pas le temps passer. Donc, personnellement, moi au, au niveau des saisons, euh, ça ne me gêne pas qu'elle dure trois jours. Simplement, si j'aurais un petit conseil à vous donner au début, surtout quand vous allez commencer le jeu, euh, si vous avez un papier à crayon à côté, c'est pas très compliqué. Notez-vous les graines euh, pour éviter de perdre du temps pour vos champs. Euh, ne faites pas non plus des champs trop grands parce que plus vous allez mettre... Donc vous allez construire une première maison, hein, euh, vous suivez votre tutoriel et vos quêtes. Vous allez devoir construire une première maison pour vous, voilà, et votre future famille. Dedans, ne vous trompez pas, vous avez un lit double et un lit simple. Le lit double, c'est pour vous. C'est pour vous et votre futur dulciné et... Euh, le, le lit simple, et pour le futur héritier de votre dynastie. N'oubliez pas non plus que euh, dans ce jeu, vous devrez gérer aussi les gens que vous allez recruter, mais aussi prendre soin de votre épouse. C'est-à-dire que vous allez aller dans les villages, monter euh, vos amitiés, etc. Et euh, vous allez leur dire, voilà, euh, je suis en train de créer mon village, euh, j'aimerais bien que tu me rejoignes. N'oubliez pas, je vous le redis, d'appuyer sur « ALT ». Si vous avez, par exemple, fait euh, la cabane du pêcheur, la cabane du chasseur, j'insiste là-dessus parce qu'il y a une nouveauté aussi là-dedans qui a été faite, une mise à jour. Si vous voyez avec la touche « ALT », vous vous mettez devant le PNJ et au-dessus de sa tête, vous allez voir en quoi il est doué et quel est son travail. Donc, si c'est une femme, il y a des femmes chasseuses, il y a des femmes pêcheuses, elles font tous les métiers, fermières, elles s'occupent des champs, des animaux. Ils ont chacun des spécialités. Donc si, par exemple, vous avez mis dans la cabane du pêcheur, regardez bien avant de dire à quelqu'un de vous rejoindre, qu'il soit bien pêcheur, que ce soit son métier. Si c'est euh, une jeune femme qui ne chasse pas, n'allez pas la mettre à la pêche. Voilà. Ensuite, vous avez euh, ben, la nourriture, il va falloir mettre. À partir du moment où vous aurez vos villageois qui vont vous rejoindre, il va falloir les garder. Comme va falloir garder votre épouse. Alors, au niveau du mariage, on va poser la question, il n'y a pas de mariage, euh, voilà, il n'y a pas de cérémonie, quoi. Vous allez discuter avec votre dulciné, vous allez monter d'abord l'amitié au maximum. Vous aurez la question, puis je vous poser une question charmante demoiselle. Vous aurez des compliments amoureux, c'est assez restreint. Vous allez avoir des questions qui vont revenir. Un coup, vous allez prendre plus 5 pour une question et vous la reposez une deuxième fois, vous allez prendre moins 5. Ne vous trompez pas, faites attention si vous lui dites, il euh, y a une question qui revient. Ça, vous dit aujourd'hui que vous avez euh, des, jeux, des yeux aussi beaux que, que, que le ciel est beau aujourd'hui. Euh, S'il si pleut et qu'il flotte, vous allez prendre moins 5 de réputation avec elle. Tu te fous un petit peu de ma gueule. Il fait, il fait mauvais, tu me dis qu'il fait aussi. Voilà, donc et faites attention aux questions que vous posez et aux réponses que vous donnez parce que vous allez perdre... Votre, la montée que vous avez fait, je ne sais pas, vous avez monté votre amitié à 80 et puis vous avez le dialogue amoureux qui se débloque et là, euh, ben, vous êtes monté à 50, à 60, vous n'êtes pas loin de la demande à mariage, puis pouf, pouf parce que vous, vous posez une mauvaise question, vous, parce que vous n'avez pas fait gaffe, tout simplement, et ben, euh, vous allez prendre moins de 10, donc il euh, va falloir remonter et c'est limité par jour, hein. Donc, euh, ce n'est pas si facile que ça de trouver sa fiancée et d'arriver à se la mettre dans la poche. Après, quand, euh, pareil, quand vous allez avoir les villageois qui vont rejoindre votre village, il va falloir qu'ils soient satisfaits. C'est-à-dire qu'il va falloir que les stockages, euh, si vous avez un stockage de bois, lui mettre une hache, euh, attribuer quelqu'un qui est bûcheron, par exemple à cet endroit-là. Euh, pour la nourriture, il va falloir qu'il y ait de la nourriture. Pour le chauffage, faut qu il faut qu'il y ait du bois. Enfin, voilà. Donc, s'il n'y a pas tout ça dans les stockages, qu'est-ce qui va se passer Vos villageois vont partir. Votre réputation va chuter. Votre dynastie est cassée. Et vous pouvez recommencer une partie. Je vous dis honnêtement que recommencer une partie n'est pas gênant tellement le jeu est beau. Donc, voilà. Mais bon, quand on a une, des heures et des heures et des heures et des heures sur le jeu, euh, c'est un peu embêtant. Mais bon, voilà. Après, quand un jeu est beau et qui est agréable, ça ne gêne pas. Enfin, moi, de mon côté, ça ne me gêne pas de recommencer une partie. D'autant plus que, je vous dis, à part les quêtes principales, les secondaires, on en découvre des nouvelles et on ne commet pas les mêmes erreurs. Au début, vous allez recommencer plusieurs parties euh, si vous voulez bien réussir votre truc. Donc, pareil, votre épouse, euh, donc quand elle va accepter, euh, euh, au bout d'un moment, elle va vous dire, il faut que je réfléchisse. Voilà. Donc, euh, ben, vous la laissez réfléchir et puis vous retournez-la voir le lendemain. Si elle vous dit qu'elle réfléchit encore, laissez-la réfléchir. Et euh, va arriver le moment où vous avez écrit 100% de réussite de mariage. Vous allez cliquer dessus. Et là, elle va accepter de devenir votre épouse. Et elle va aller d'elle-même dans votre maison. Voilà. À partir de là, attention, il euh, va falloir quand même vous occuper d'elle. Il va falloir qu'elle ait de quoi manger euh, du bois pour se chauffer. Comme les autres villageois d'ailleurs qui vont vous rejoindre. Et elle peut aussi vous quitter. Mais euh, si vous avez un enfant avec elle... Ben, elle part avec l'enfant. Donc euh, là, votre dynastie est un petit peu beaucoup foutue quand même. Vous pouvez recommencer votre partie. Donc n'oubliez pas ça. Faites gaffe à tout ça. Gérez bien. Euh, dans le panneau, euh, vous avez la technologie, vous avez tous les onglets en haut maintenant en français. Euh, vous allez dans, la, dans le mode gestion vous, et vous attribuez bien euh, le travail de la personne qui vous rejoint à l'endroit qui lui correspond, la cabane de chasse au chasseur, le, pê le pêcheur au pêcheur, enfin voilà. Ensuite, la dernière nouveauté qui a été rajoutée maintenant, c'est dans la cabane du pêcheur et la cabane du chasseur. Vous pourrez trouver un tonneau à l'intérieur, euh, avec la possibilité maintenant de vous faire de la viande ou du poisson salé. Donc ça, ça a été rajouté euh, dans la mise à jour. Donc vous avez cette option nouvelle. donc on sait, euh, pour Au début du jeu, on était nombreux euh, quand il est sorti à, à se demander mais où sont les poissons je veux bien pêcher mais où sont les poissons non ça ne fonctionne pas comme ça en fait euh, vous mettez euh, quand vous aurez débloqué la technologie euh, euh, de, de, de, pour avoir la cabane de pêche ça va demander du temps hein, ça ne se fait pas comme ça hein, vous allez voir c'est pas aussi simple qu'on le croit et euh, c'est tout simplement en posant au bord de l'eau je dis bien au bord de l'eau la cabane de pêcheur, hein, voilà. et euh, vous allez attribuer quelqu'un qui est pêcheur dans cette cabane il va pêcher et il va remplir pareil pour la taverne il faudra que vous mettiez des ingrédients dans le coffre de façon à ce que le PNJ qui s'occupe de la taverne de lui-même vous fasse de la nourriture pour attirer les gens etc etc pareil quand vous allez acheter des animaux euh, quand vous aurez fait euh, le poulailler, le machin, le truc, pour les cochons, j'en passe, vous pouvez acheter les vaches et tout, ben, il va falloir attribuer quelqu'un qui s'occupe des animaux, donc qui a les capacités de le faire. Et il faudra que dans chaque bâtiment que vous, constru que vous avez construit, ben, pour le chasseur, vous lui mettez un arc, voilà, un arc, des, euh, des lances, peu importe. Euh, pour celle qui fait, euh, que vous mettrez, qui s'occupe du magasin de vêtements, ben, ce qu'on vous demande pour pouvoir créer des vêtements, sinon qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont rien faire. On n'aurait aucune production. Donc, n'oubliez pas ça, de mettre dans les coffres ce qui est nécessaire. Dans la taverne, ce qui est nécessaire à faire les plats que la taverne propose euh, pour que ça se fasse automatiquement. Sinon, ben, qu'est-ce qui se passe C'est que ça, ils vont utiliser le soir, ils vont aller dans leur maison, euh, dans votre village. Donc, n'oubliez pas de faire des maisons. OK N'en faites pas trop. Hein. Vous allez voir, vous avez droit au début à tant de bâtiments. Il va falloir monter vos points de dynastie en faisant les quêtes pour pouvoir euh, tout simplement augmenter le nombre de bâtiments et pouvoir agrandir votre village petit à petit, de façon à ce qu'il devienne une ville et que vous soyez le roi du monde. Donc voilà, donc tout ça, euh, faites attention à ça. Moi, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch, où je joue ma partie perso. Je vous ferai peut-être un let's play petit à petit euh, de, de tuto là-dessus, quand il y a des nouveautés, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Donc pour ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Voilà, un petit pouce vert, actionnez la cloche, euh, un petit pouce en haut, je veux dire. Un petit pouce en bas si vous n'aimez pas, c'est possible aussi. Un commentaire, ça fait toujours plaisir et je prendrai plaisir à vous répondre. Et si vous voulez me voir et jouer en live dans ma partie personnelle, vous avez le lien pour Twitch. Donc voilà, je vous ai tout dit, je vous ai expliqué comment le mettre en français. Maintenant, à vous de découvrir ce magnifique jeu. Je vous remettrai en lien euh, le code euh, pour activer votre bêta en français. Et puis, écoutez, amusez-vous bien dans ce jeu, prenez votre temps, relaxez-vous repartez dans l'époque du Moyen-Âge, apprenez à dompter les personnages, et vous verrez que maintenant que c'est en français, honnêtement, vous allez, je ne sais pas comment vous allez réagir, mais vous, euh, en anglais, ça passait, mais en français, euh, comment dire, il y a certains PNJ, vous n'allez pas du tout les aimer, Voilà, vous allez vous faire envoyer bouler, euh, ils n'ont pas la langue dans la poche, et puis je peux vous dire que vous faire envoyer bouler, c'est encore gentil, c'est pour ne pas dire un gros mot, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, c'est un magnifique jeu. Moi, je suis ravie de, de tomber sur un jeu qui est vraiment suivi comme ça, qui dans, où un développeur est à l'écoute de sa communauté. Et j'espère que vous aussi, vous le serez. Euh, le fait que ça mélange la survie, la gestion, on n'arrête jamais. Je vous jure, c'est vraiment impressionnant. On ne voit pas le temps passer tellement c'est prenant, tellement les graphiques sont beaux. Euh, voilà, faut toujours, on a toujours un truc à faire euh, on a les quêtes, on a les sous-quêtes on, on a les quêtes principales euh, voilà, donc faites attention à tout ça et puis écoutez, éclatez-vous, amusez-vous c'est le principal moi je vous tiendrai informé dès que je suis au courant euh, de nouveautés donc là je vous l'ai dit, le français le fait qu'il le tonneau maintenant dans euh, le magasin de poissons et euh, le, chasse, euh, le magasin de chasse, enfin le magasin de chasse, la cabane de chasse. Euh, faites attention à vos nombres de bâtiments. Petit à petit, faites vos quêtes prioritaires pour gagner des points de dynastie. N'oubliez pas d'aller parler à tous les villageois, pas seulement le village à côté, mais aussi les autres villages. Vous pouvez trouver votre fiancé à côté, comme l'a trouver dans le village qui est à l'opposé. Il y en a même, il y en a quand même quatre ou cinq. Donc, prenez votre temps. Ne rushez pas, ça ne sert à rien. Développez bien, euh, baladez-vous dans les bois, chassez, montez votre chasse, montez votre, votre collecte en ramassant des champignons, des bouts de bois, en coupant des arbres. Euh, voilà, vous allez monter des points, vous allez débloquer des bâtiments comme ça. Euh, ne faites pas des trop grands champs pour ne pas avoir des taxes trop élevées au départ. Regardez bien les graines qui sont à planter. Euh, sachez aussi une chose que je ne l'oublie pas c'est que les souches d'arbres euh, peuvent être enlevées donc euh, vous savez quand vous coupez un arbre il reste la souche vous pouvez les enlever au niveau de votre village laissez en quelques unes parce qu'apparemment les arbres repousseraient si on laisse les souches mais c'est vrai que dans le village c'était un petit peu gênant parce qu'on n'avait pas euh, l'outil euh, qui est fait pour enlever les souches. Et maintenant, avant, on pouvait taper à coup de poing euh, tout simplement sur la souche et elle disparaissait. Maintenant, il faut faire un outil qui nous permet tout simplement avec un clic droit, en se mettant au-dessus de la souche, de l'enlever. Voilà, donc euh, dès que j'ai des nouvelles sur ce jeu, je vous tiens au courant. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Sur ce, ben, j'espère que vous vous amuserez. J'espère vous voir en live sur Twitch. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube. Euh, à mettre un petit pouce en l'air etc etc enfin le B à bas euh, de ce qu'on demande de tous euh, et puis écoutez, bon jeu à vous plein de bibis, plein de zouzou. et on se retrouve très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo sur un jeu, voilà, bisous bisous bye bye